Bonjour et bienvenue dans l'émission le tête-à-tête Tête décideur consacré aujourd'hui à l'investissement locatif. Alors l'investissement dans l'immobilier c'est vieux comme le monde, mais ces dernières années un engouement semble pointer. De plus en plus d'acteurs proposent des prestations visant à démocratiser le sujet. Résultat, de plus en plus de Français semblent s'y intéresser, mais hostiles pour autant toujours franchir le pas. Pour nous accompagner sur ce sujet, Mickaël Zonta, fondateur et président de l'entreprise investissementlocatif.com, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là, d'autant que vous êtes également auteur d'un ouvrage hein, qu'on va présenter tout de suite. Vive l'immobilier et vive la rente, hein. je crois que le, le, le titre est explicite. Oui. <rire> voilà. Euh, c'est quoi l'éditeur C'est PACA Édition, pour celles et ceux que ça intéresse. Merci. Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est un type d'investissement qui semble se démocratiser. Est-ce que c'est juste une impression déjà Oui, alors non, ce n'est pas juste une impression, puisque ça se traduit très concrètement dans les chiffres. Puisque quand on voit le volume de transactions, aujourd'hui, il y a plus de 20%. Euh, des ventes qui sont réalisées dans le cadre d'un investissement immobilier, donc c'est conséquent, c'est en augmentation d'année en année, donc il y a un vrai engouement. Euh, la source de cet engouement, elle, elle est connue, elle est principalement expliquée par deux facteurs. En un, on constate qu'il y a la réforme des retraites qui est très présente depuis plusieurs années et qui est présente psychologiquement hein, dans la tête des Français. Mmh. Euh, concrètement, les Français se rendent compte qu'il va falloir soit travailler plus longtemps, soit s'ils veulent partir euh, au même âge à la retraite, eh bien, les pensions vont être diminuées, donc ils cherchent à se créer des revenus alternatifs, à se créer bah, des revenus qui vont pouvoir prendre le relais pour conserver euh, leur niveau de vie. Euh, on a aussi un phénomène extrêmement fort qui est historiquement les taux sont les plus bas. Et donc une personne qui, il y a quelques années, pouvait augmenter, pouvait emprunter 100 000, 120 000 euros, elle a un pouvoir d'achat qui aujourd'hui est supérieur alors qu'elle gagne peut-être le même salaire. Alors aujourd'hui, vous proposez un service clé en main pour celles et ceux qui souhaitent finalement se lancer dans l'investissement. Qu'est-ce qui comprend finalement ce service Donc on va s'occuper vraiment d'accompagner un investisseur sur toute la chaîne de valeur. Il vient, il va pouvoir vérifier tout d'abord son financement, il va aller voir sa banque, son courtier, il va obtenir ce qu'on appelle un accord de principe, c'est-à-dire sur quelle enveloppe il est solvable, quel est le montant qu'il peut emprunter. Et ensuite, on va s'occuper de l'accompagner sur le marché immobilier on va s'occuper de lui trouver un appartement qui est décoté, qui est une bonne affaire sur le marché, on va s'occuper qu'ils deviennent propriétaires, donc au travers du notaire. On va s'occuper avec nos architectes d'intérieur de complètement redessiner son appartement pour en faire un produit rentable. On va s'occuper de suivre les travaux, on va s'occuper de le meubler, de le décorer s'il si souhaitent l'exploiter en location meublée. Et on va vraiment provoquer ce coup de cœur sur le marché de locatif. Et en respectant cette création de chaîne de valeur, on va obtenir un projet qui est beaucoup plus rentable que le marché dans lequel il investit. Et vous proposez, en parlant de rentabilité, vous, proposez des, des, vous promettez plutôt des rentabilités qui vont entre 4 et 10 Comment vous arrivez à de tels rendements Oui, alors le rendement, il s'explique tout d'abord par la zone géographique. On ne fera bien sûr pas le même rendement si on est né au cœur de Paris, au cœur de Lyon, au cœur de Bordeaux, ou si on investit à une heure de ces centres-villes. Néanmoins, on va toujours faire une rentabilité qui est plus élevée que la rentabilité à l'instant T dans le marché. Et elle se crée véritablement par la valeur ajoutée qu'on apporte bah, sur la chasse en trouvant un bien qui est décoté parce qu'il y a des travaux. On va le configurer en un produit rentable et on va le louer sur la moyenne supérieure du marché parce qu'il sera supérieur au marché. On va aussi drainer une type de clientèle qui veut rentrer euh, bah, dans un logement qui est complètement refait à neuf. Et donc on va arriver à gagner plusieurs points de rentabilité par rapport au marché classique si on s'embêtait pas du tout, qu'on achetait un bien au prix marché et qu'on le louait au prix marché. C'est comme ça qu'on va arriver à faire une rentabilité supérieure en le restructurant en un produit rentable. Et le type de bien que vous faites acheter à vos clients Parce que je sais que par exemple les immeubles de rapport sont très à la mode en ce moment, il y a aussi la colocation, c'est quoi votre spécialité Ouais, alors on est vraiment un généraliste de l'investissement immobilier, de l'investissement locatif, c'est en fonction du budget de nos investisseurs, on va adapter le produit pour avoir le produit le plus rentable par rapport au budget de nos investisseurs et à leur choix en termes de localisation, puisqu'il ne faut pas seulement avoir comme but de faire le rendement le plus haut, mais il faut aussi, je dis souvent, se faire plaisir. Ça peut être un projet où demain, ils mettront leurs enfants quand ils feront des études. Donc on a différents profils d'investisseurs. On a des investisseurs qui vont plutôt vouloir faire un investissement dit, dit patrimonial et des investisseurs qui vont vouloir chercher vraiment des rentabilités les plus hautes. Donc en fonction de leur projet en fonction de leurs besoins, on va adapter à la fois la géographie, et la typologie de produits. Et pour répondre très concrètement à votre question, on va faire l'entièreté de la typologie des produits. On va démarrer du studio, du T2, des produits de colocation, des produits de division. On achète un plateau qu'on va reconfigurer et diviser en plusieurs appartements, mais également des ensembles immobiliers dont l'immeuble de rapport fait partie. Vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question qui était de savoir si vous aviez des exemples précis. Est-ce que vous avez une anecdote un, un, un client qui est passé par exemple d'un point A à un point B financièrement parlant Oui, alors on accompagne vraiment le, le plus jeune, je dis souvent qu'on accompagne, il avait 18 ans. Le plus âgé avait 65 ans donc déjà on peut investir très jeune et il n'est jamais trop tard oui. aussi pour investir euh, si je prends des exemples oui sur les dernières opérations réalisées puisqu'on fait plusieurs centaines d'opérations par an euh, je pense à anas un jeune actif parisien euh, qui ne pouvait pas forcément acheter ce dans quoi il était locataire ou il n'avait pas forcément non plus envie bah, d'acheter d'utiliser la totalité de sa capacité de solvabilité pour sa résidence principale donc il a fait le choix de faire deux investissements euh, immobiliers qui lui rapportent concrètement 1000 euros par mois par investissement donc 2000 euros en plus donc c'est très concret, c'est très tangible c'est beaucoup d'argent euh, et on accompagne bah, aussi des profils un petit peu plus avancés euh, un médecin je pense par exemple à Marc, qui a fait plusieurs opérations et qui a souhaité accélérer d'un coup et récemment on lui a fait acheter un immeuble de rapport à Lille avec une rentabilité très élevée puisque ça fait 8% de rentabilité donc ça lui génère un revenu locatif conséquent et ça lui permet demain d'assurer de, confortablement sa retraite. Allez Pour les auditeurs qui sont convaincus, qui ont les yeux qui brillent, c'est quoi la démarche pour travailler avec vous donc tout d'abord, bah, je les invite à prendre contact avec leur banque ou leur courtier pour savoir euh, à quelle enveloppe ils peuvent prétendre euh, quelle est leur capacité de solvabilité. C'est important puisque sans cette donnée, bah, on va avoir du mal à pouvoir répondre à leurs besoins puisque comme on est capable de faire tous les produits, on ne va pas forcément leur conseiller le même produit en fonction du budget. Ensuite, je les invite à nous contacter sur le site investissementlocatif.com mmh. puisqu'on a des conseillers qui vont pouvoir leur expliquer la prestation, qui vont pouvoir répondre à leurs questions, les rassurer, leur expliquer, expliquer le cheminement logique, comment est-ce qu'on crée cette rentabilité. Et ensuite, une fois qu'ils sont décidés qu'ils ont envie euh, vraiment de débuter cette nouvelle aventure, et je dis souvent de mettre une casquette d'investisseur, ben à ce moment-là, le chasseur immobilier va prendre le relais dans la ville ou les villes dans laquelle il souhaite investir. En parlant des villes, vous êtes présent dans 15 villes personnellement. Oui. Et euh, c'est quoi vos projets d'expansion nous, notre life qui nous anime tous les jours, on veut pouvoir vraiment sécuriser l'avenir des Français. Et on pense, on a cette conviction, bah, qu'on peut sécuriser leur avenir grâce à l'immobilier qui est depuis toujours un des placements les plus rentables au monde. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous laisser cet exemplaire si vous aussi vous souhaitez sécuriser votre avenir. Mais avec plaisir. Ah. Merci beaucoup en les cas d'avoir fait partager ça avec l'ensemble de nos auditeurs. Je rappelle le titre du livre « Vive l'immobilier et vive la rente » aux éditions PACA. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.